Elle est depuis 20 ans la mascotte du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Chaque jour, les visiteurs se prestent à son chevet. Nombreux sont les enfants qui ont vu grandir Janus, la tortue à deux têtes. Et on se déplace Bah ouais, c'est bizarre. C'est le passage obligé. On vient voir Janus en espérant à chaque fois la voir active. C'est pas toujours le cas. Elle est souvent dans les angles à se poser, mais... Voilà, donc là je pense que c'est une bonne journée pour les enfants parce qu'elle n'arrête pas de bouger, elle est en train de manger, c'est super. 20 ans, une longévité unique au monde due à sa captivité. Chaleur constante, UV et absence d'eau pour éviter la noyade. En pleine nature, l'animal n'aurait pas fait long feu. Le problème avec les tortues en deux têtes, c'est dans la nature, ils n'ont pas de chance de survivre. Parce que pour se protéger, ils rétractent leur tête et les pieds sous la carapace. Avec deux têtes, ça s'est exclu. Ça veut dire que les prédateurs ils peuvent rapidement et facilement attaquer leur tête. Et avec ça, ils n'ont pas de chance de survivre. La tortue bicéphale doit aussi sa survie à l'amour inconditionnel de Carole, sa mère adoptive. Un bain et des câlins chaque matin. Allez, allez, allez. On lève les fesses. Allez, allez, allez, allez. Tu ne veux pas lever tes fesses aujourd'hui si Oui, ça c'est bien. Oui. Voilà, c'est l'hydrothérapie. <rire> Des fous rires, il y en a eu beaucoup avec Janus. Les deux têtes ont parfois du mal à se coordonner. Quand on a deux cerveaux, vous en avez un qui décide d'aller à droite, l'autre qui décide d'aller à gauche. Chacun tire de droite et de gauche et finalement, au lieu d'aller tout droit, on va nulle part et on fait du surplace et on nage. Donc voilà, c'est un petit peu ça, c'est son principal problème. Autre problème de taille pour son anniversaire, faudra-t-il 20 ou 40 bougies Ici, on espère surtout que ce ne soit pas le dernier.